les gens, c'est Suney Quelle intro Alloïne et Alloïne L'arbre c'est la rue <rire> Bon ça on vous expliquera dans ma... dans le parcours... comment je prends le parcours Bah... On vous explique si vous avez des scores de déjeuner. Bon on se retrouve pour un petit parcours euh, modé, de base. Avec... Euh, avec... <rire> ah, <rire> ah Ça commence très bien gros Je <rire> peux pas freiner, je peux pas freiner en fait. Bah j'ai pas, pas freiné Attends, attends, attends. T'as pris n'importe qui. Oh putain. Attends, je respawn gros. Moi, il galère à avancer. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Surtout pas ça. Tu as custom toi Non, j'ai pas custom cette putain. Et tu mets, sinon mets, on va avoir une problème. On va avoir un problème. Non. Non, non, ah, en fait, non. Ah, ah, ah, on je vois. On va avoir un problème, Ah elle est trop Ah, les trucs Ok, je vois. Il est trop faim. Il est trop faim, là. Oh, putain. Oh, putain, c'est chier. <rire> oh, je non, Non, pas ça. Non, pas ça, c'est... Il y de dire c'est une grande flèche, t'as mis sur une grande oh. flèche. Non, il n'en a même pas des de grande oh, flèche. Oh, je rigole de toi, j'ai failli tomber, là. <rire> tu vas te prendre une karma samia, une bonne karma samia. Non. Tu vas arriver en haut, tu vas prendre une bonne karma samia. Pourquoi t'arrives en haut euh Non. Non, je, je suis arrivé au niveau de la, j'arrive à tomber le un gros con. Euh, suis là. Je suis Dans là. train de monter, moi Oui, Allez, par sur oui, côté là. On va vous expliquer ça après pourquoi on dit euh... Halloween, c'est pas parce qu'il y a bientôt Halloween, hein, mais c'est, voilà. Eh, Sunez, Sunez, regarde, dessus. Non Eh gros, je suis vraiment hey <rire> <t 'ampli> tombé <rire> à la fin Eh, Sunez, il faut foncer. <rire> il faut rester tout droit, en fait Il n'y a même <rire> pas besoin de bouger de Jotie, en fait, Sunez. Il y vraiment à la fin Il n'y a même pas besoin de bouger, en fait, Sunez. <rire> ah, j'ai. Ah, c'est trop facile Non, non, non, ben, je suis tombé, gros Non, non, par contre, non c'est vraiment galère. Karma à la fin, Par Karma, karma à la suite. Bon on leur respecte pour euh, Halloween ou pas De quoi On leur explique. Respecte... D'accord. On leur explique pas pour Halloween. Halloween. Ouais. Euh, bah, non, voilà. euh non, non, non, non, non Non, non, je sais pas faire du stunt Non je sais pas planer Bon, excusez-moi pour ma voix, mais juste que vous l'avez remarqué je suis malade. Oui t'as okay. et ton appareil aussi. Ouais moi <rire> aussi. Un appareil que j'ai pu jouer mais j'arrive toujours pas parler avec. Tout à fait pas mal. Non non non non Sunny par contre Par contre ça c'est pas bon ça, ça c'est vraiment pas bon <rire> Qu Est-ce que... Est que tu sais planer avec un scooter Ah euh, en moto je sais faire en vélo aussi Mais ta scooter j'ai jamais essayé quoi <rire> Parce que là, on c'est faisable moi ouais. C'est faisable au moins ça Et fini, on va devoir planer un scooter. Hein. <rire> voilà, je suis un putain de galérien, mais c'est pas grave, on aime ça. Non non non non non non non non non non je suis pas plané Mais non, je suis pas plané, je le vois direct <rire> Je sais pas du tout planer, c'est. Mais... Ah oh, putain, besoin, hein. Oh si je suis plané, mais je suis plané non non non non non, non redresse-toi, redresse-toi, bon, toi, redresse non redresse-toi, redresse-toi, redresse-toi redresse toi, mon ami. Non mais putain mais c'est mort. Oh là là là là, c'est compliqué. Oh. Ah tu vois, tu as un câble. Ah ouais, c'est vraiment plané. <rire> <rire> ça, ça, cool. ça va, ça va, ça va, ça va. Non, je vais l'avoir premier coup. Oh non, je suis passé trop au-dessus. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, je suis passé à côté. Non, non, je suis passé trop bail sur le côté. Je passé trop dessus gros. Je suis passé trop au-dessus, je reste ça après, Ah, non, non, non nan, nan. À coup main, <rase> je au de là-bas. Je y arriver. <Katrina> <rées> vais y arriver au bout de 15 secondes, fois je crois. Non, tu peux le faire.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 ah fallait que je fasse ça. C'est plus facile à me Ils auraient pas pu faire par, petit parcours de merde de la bon, Pour Halloween les gars, déjà je vais vous préviens un live sur Fortnite, euh. Tout, tout la soirée. Peut-être voilà, une nuit blanche voilà, ci, la aussi la sur Fortnite. Une. une nuit blanche <gulseur> aussi, peut-être sur Fortnite. Regarde où je pars <rire> Regarde où je pars euh, quoi, je, Maintenant je suis tombé à droite Un coup je suis tombé à gauche, un retourne en haut. Eh Sunny, regarde, regarde où je suis parti, regarde où je suis parti ah ça <rire> va, tu t'es <rire> plané, attends. moi je, je... Ah, je trouve que c'est plus simple <rire> de planer en scooter qu'en moto, gros. <rire> ah. ah, bon, euh, ça truc de ouf. T'as vu où j'étais suigné C'est bon, j'ai point, c'est bon, j'ai peint. Suigné, j'étais j'étais euh, là. Attends, euh, tu regarderas, tu regarderas. regarderas. Suigné, j'étais là. Attends, merde. Faire quoi, là faut monter sur... Euh... J'étais euh, vraiment au niveau de l'eau. <rire> au niveau non, quoi J'étais au niveau de l'eau. Ah ouais, On est à côté de l'eau, c'est le le normal. D'où le poignet bah, Il le sera sur de faim. Il sera pas de faim, mais je suis trop bas. Je suis trop bas. Bah monte non, en, non, plein. Non, non, en non, plein. Non, non, non, non. non, non. Ah non, c'est bon, je pense non. Je suis pas ça à côté Ah non, non, je pas non. Je con... suis pas Par Karma Je Je ça Je car... suis à t t <tousse> ouais. Oh, ouais, Je suis pas Ah ouais, comme ça Ah ça D'accord Je pas, okay. <rire> à fait de ouais. Putain mais tourne Putain mais tourne mais tourne Attends je fais comment tours. Ça, ça me bloque Mais tourne est-ce que gros DÉBILES ouais, Mais bah, tourne Putain gros débile il <rire> tourne mes pas Il faut que je change avions du coup. Hein. Oh. Et je finis pas Proxy en planeur. En planeur. Putain oh, ça ne tourne même pas Oh attends. Il faut que j'aille sur des avions en scooter Ah ouais d'accord ok. Attends je suis pas Non mais là, alors là waouh <rire> je suis pas j'ai y arriver une deuxième fois. Non oh, mais comment monter sur ce putain d'avion Comment y arriver Ah comme ça c'est bon. OK ça. J'essaie de comprendre. Et je finis quand même de vers le bas. Non attends attends. attends, attends, attends. Je vais, y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ok... Non, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver... Je vois moi La gueule Regarde, je ne regarde où je me dirige. Regarde vers un vent où je me, <rire> je me dirige. Ah ouais, ah ouais, ouais d'accord. <rire> ah bah, bah lui. <rire> J'ai <fini>. essayé. <rire> voilà, là, il fait quoi non, non, non, non, non, non. Bon, bah, non, demain, demain, demain, on court, est encore, les gars. Là, ça c'est j'arrive que... pas à... je vais faire un petit petit petit, petit ouais. Ouais, je crois que je vais y arriver mais il faut, il faut du temps ah bah nous aussi là parce que là... <coughs> ah ah ah ah ah oui oui monsieur non monsieur oui allez ah, je vais pas essayer à monter sur l'avion là là c'est sur l'aile ok je suis bien d'accord et je monte comment sur l'avion Putain, ah. décolle ben ce con. Il, il se tourne, vers ben moi je suis pas. Non, comment faut que je monte là. Waouh, elle gros, est grosse compliquée. Non, non, non, par contre non, putain le karma, mais non Pourquoi un karma Karma Karma à la fin non mais regarde je vais me prendre un karma, je vais me dans le seul karma, si je vais prendre un seul karma, j'ai une prendre un seul karma, je cherche pas, je cherche pas, je vais me dans le seul karma. Regarde où je suis euh, Non mais tu sais quoi toi <rire> Regarde, Ma moto ne veut pas, elle veut pas, elle veut pas revenir sur la plateforme. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui s'est peut-être plané. Ouais, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, je sais pas comment on passe là. Je vais mettre 52 sur un point là. Et fini finis, regarde, regarde, je suis regarde, je suis Regarde, je suis Non, non, non, non, par contre, non. Non, non, elle va pas Bon, pourquoi ils nous on fait un parcours en scooter hein Non, mais là. <rire> <Non>, Alors <mais> là. J'ai vu que j'y suis déjà arrivé. À ouais. à... Mais, à... Mais je non, vois pas à comment planète, on peut passer. À... <rire> <rire> Alors, si <rire> ah, mais avec un scooter, c'est horrible à planer avec un scooter. Tu es d'accord que c'est bien plus. Bah, ouais. Tu bah sais, en vrai je sais pas que c'est bien plus facile en BMX qu'un scooter quand même. en vrai scooter ça va moi j'ai bien réussi à planer un scooter non mais putain. moi j'aime pas. Ah. pas ça a été très vite là aussi non non non non non non non non non non non non non non mais non regarde où je passe regarde où je passe sonnier regarde où je suis regarde où je suis sonnier Allez allez allez allez reviens reviens reviens reviens reviens oui oui oui oui oui oui oui oui oui revient regarde suigner regarde ça revient Regarde ça revient suigné Non ça revient pas Non ça revient ou ça revient pas ça revient pas des fois Non ça revient pas regarde Souvenir Regarde je repars la vacance Non Regarde regarde regarde regarde On reviens remonte Ah tout cas ça revient pas remonte Remonte il redescend Il descend Putain Il tourne pas Tu lui demandes à tourner, mais ça tourne pas Je comprends pas Arrête ah, de m'énerver ce planage, là Tu vu qu'il te montre de vie Allez, on va vite m'énerver, tes avions, là Ah non tombe pas tombe pas voilà mais non regarde regarde où je passe regarde où je passe fumer Regarde où je suis Je passe à côté Comme de par hasard je passe à Moi ça en fait passer là Ouais, mais tombe pas Bah je suis derrière les avions il y a encore des voitures au-dessus, voilà. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, mais non, non, non, non, où non, passe non, non, non, non, non, non, non, non, non, mais non, pas non, non, non, j'avais non, non, non, Je non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Mais non, peut non, non, non, wa non, wa non, D'accord, comme on nous, j'avais même pas vu que ça existait, alors, tout là. alors là, mais j'y arriverai plus jamais, c'est bon, mort, Suine, c'est mort. C'est mort, Suine, c'est mort. J'y arriverai plus jamais. Alors, nous, on est pour Halloween, là, ils mettent des sapins de Noël. Mais c'est pas grave. Toi, ils mettent des sapins de Noël. Ah ouais, là, <rire> c'est des sapins de Noël, là. Ah, mais ils ont mis des... c'était un truc, euh, truc euh, a c'est un mois comme on est oui oui non non non non non que là, Il ah t'étais juste devant la plateforme. Non, j'étais sur la plateforme. Je crois que je vais essayer de glitter. Comme ça les ouvriers me poussent direct. Ça aura un peu la Ah voilà, reste là, reste là, reste là trop tard. Bon moi je vous tout de ma bro. Moi si tu passes, bonne chance pour les avions. Non mais ça va ça, va être facile les amis. Oui, oui. On Moi je suis sur euh, l'UFO. L'UFO il est facile. Euh, ouais. Là par contre je suis bloqué dans l'UFO. Ouais, euh, ça, ça le fait, fait pas. Oui, oui, oui. Non, non, regarde où j'arrive. Regarde où j'arrive, je suis. Regarde où je suis. Regarde où je suis. <rire> Mais gros, t'as mieux fou, il est en train de m'emprisonner Allez, allez, allez, allez. Et je suis tombé, putain. Non, non, non, non, non, non. Bah, je suis tombé. Bravo allô <rire> allô Halloween allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô allô T'as réussi Oui je pas c'est bon Ah bonne chance pour les avions ah, Attends on aura besoin hein Non non non non non Non ah ouais c'était mort de toute façon j'étais re-bloqué là où j'étais gros, Nous, le map, gros. Ouais. ça craque des gros. Ok ah ouais non mais arrête faire ça m'a beaucoup dit ça. Euh, euh, par il contre faut pas rentrer dans les avions T'es hein. okay. trop petit toi Tu l'aurais okay. vu okay. euh d'accord <rire> <rire> Ah il fait un stunt. je suis mort en fait en <rire> vrai bah, il faut faire un stunt avec les ailes pour que tu atterris sur l'avion Et ah, après là, bah tu passes sur les voitures qui sont derrière Non non mais après les bateaux... Euh, ouais genre se bloquer au même endroit Je vais faire comment gros stoppé T'as une UFO il bloque là mais pourquoi je suis au Mais Pourquoi je suis tombé je sur suis... je ah ouais, si mais je... mais Faut pas que j'atterrisse là Attends ah tu sais, as la aussi de, de tomber sur fois De tomber ouais, tomber ouais sur les ailes ouais. ouais. Mais non mais en fait prends ouais, max ouais. d'élan et tu stun sur une aile mais en fait, j'ai le, j'ai le truc de, de, de j'ai le truc de, de feu là, tout à côté là, de 25, et tout à c'est ça qu'on m'a fait revenir à venir. Mais non, putain, ah. je viens de mettre du ferme plein dedans, le truc comme une dizaine là, le truc de guerre, putain. Oh non, c'est pas possible. Ah bah voilà Enfin on y est enfin De quoi ah, je suis enfin bien passé Ah non sur quoi là je suis sur des euh... Comment t'expliquer Bah tu vois je euh, bah non je sais pas comment t'expliquer en fait c'est chaud Je sais pas si... comment t'expliquer Je suis sur un euh... pire on va dire que c'est sur des barres ouais on va dire ah, ça tu sur des cages de foot non des cages de foot non non non euh, je sais pas attends comment te dire c'est c'est jaune déjà non non je crois les voir juste ici c'est euh, pas des cages de foot hein. il ressemble nous dedans bah en fait tu vois les les d'arrivée il y a un truc au dessus ouais bah, c'est à peu près ça je crois ah si tu passes tu verras après au pire et je suis après tu auras un parcours juste après ouais bah là, truc, ça, là. Ouais, après, pas, je suis sur un truc fin après je suis sur un avion le pas le que tu bah en fait je suis après parce que là je suis sur un truc blanc après je suis sur un avion et après je suis sur les trucs là que tu me parles ah c'est sur les deux les deux es au bout ça tu dois faire du parcours de ouais Attends là je suis sur l'avion Mais pourquoi je reste à monter Non non non non non non non non non non Allez allez allez allez allez allez allez ouais, allez ah c'est mort oh, c'est mort Ah non oh Oh oh Oh yes hotel on descend au calme, j'ai pas envie de tomber là Voilà Là ce sur les deux tonneaux Ah les deux tonneaux, tu vois tu, tu m'as compris Les trucs que tu m'as dit orange-orange oh. Et j'ai la ligne d'arrivée déjà c'est quand même hard ce, ce parcours. Hein. Oh non, non, non, non. Là par contre, non, oh. non, non, J'en pas tout. Ah c'est chaud là Tu vois avec les deux les deux cercles orange et rouge. Ouais. Bah l'orange ça va c'est ça, mais après le rouge en fait, tu vois, il a un peu sur le côté. Du coup, pour y aller, c'est un peu chaud. Ah oui, d'accord. Non, non, non, par contre, non. Non, non, non, non. C'est inadmissible. Non, en fait, non, ça va. Juste que moi, je suis un peu con. Waouh, waouh, waouh, doucement, non, non, contre, doucement. C est, c est encore plus inadmissible. Ah, je te dis, ça tu vas galérer, hein, c'est casse euh, je Je, je me sais pas combien de temps. <rire> cette putain, cette putain de truc d'air mais what mais je suis en train de se faire que j'ai jamais, jamais demandé jamais j'ai jamais demandé ouais. <rire> c'est j'ai la haine d'arriver devant chez moi, ouais, devant moi bah pas devant chez moi, devant moi, t'as compris j'ai la haine voilà ouais là, ouah wow. j'ai la haine d'arriver là t'as encore du parcours non ah là non c'est bon là faut que je descende, d descende ouais. oh, non, mais... J'ai vu et ça se finit à mai dernier. Oh non, non, non, non, non, non, non, je voulais pas faire une gueule. Waouh, waouh, Non, c'est une technique. Une non, c'est une technique. Non, je vais devoir le finir en même six secondes. Regarde, suis mis Regarde, c'est Regarde. Là. Attends, ça change. Ah, ça a pas voulu. Ça a pas voulu. C'est quoi ce bordel Ah non, c'est chaud. Non, mais pourquoi ça a pas voulu Il y a un problème. la à ça a bien voulu. Ça a bien voulu le tenir Regarde, mais non, tu sais, regarde Respawn. Voilà, bah c'est bon. Tu prends max des gens. On va se prendre bon. Du coup, les gens, j'espère que j'ai aimé cette vidéo. Voilà, je j'avais à dire. Rendez-vous ce soir à le 31 pour un live. Peut-être une nuit, sur Halloween, on va faire plein de trucs sur Fortnite en compagnie de Sifis et peut-être d'autres personnes. Donc, voilà, à plus ses ans. On Exactement. Bonne soirée. Bonne soirée, les gens.